Comment faire le retrait dans cette nouvelle version? Alors, ce que vous devez d'abord savoir comme euh, première information, c'est que solde du compte à ce niveau-ci, ce solde-ci, c'est pas ce solde-ci qui sera débité lorsque vous allez lancer votre euh, retrait. Si vous voulez faire un retrait, vous devez d'abord faire un centre to blockchain et lorsque c'est dans wallet balance, c'est le, le solde à, au niveau de wallet balance qui est euh, débité lors de la demande de retrait. Voilà, euh, le principe est toujours le même. Et j'espère que préalablement, vous avez déjà paramétré vos... vos, vos euh, oui, vous avez à configurer le, le mode de retrait au niveau du Payment Setting. Donc, on va venir à Finance. Dans Finance, vous, vous cliquez sur Retrait. Donc déjà, pour ce qui est des retraits par carte... Vraiment, je ne saurais vous dire, je n'ai pas euh, d'affirmation, de confirmation, je ne sais pas euh, si GIT va approuver toutes les cartes Visa prépayées ou alors uniquement les cartes GIT, je ne sais pas. Mais euh, moi, je fais ces tests pour euh, vous montrer comment faire le retrait pour ceux qui sont au Cameroun via Orange Monnaie. Et aussi, quand vous voyez ceci s'afficher, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est d'actualiser la page en fait. Surtout pas de panique lorsque vous avez cette page. So, read carefully. Donc, lisez attentivement, Dit dans le but d'avoir une expérience plus confortable. chers utilisateurs, nous vous invitons à regarder les informations liées aux transactions que vous soumettez avant de valider. Make sure information is correct. Donc, rassurez-vous que toutes les informations sont correctes. Then, après, cliquez sur valider. Donc, proceed le bouton valider. not that you can cancel this operation at time by clicking on cancel. Donc, vous pouvez aussi, euh, en cas d'erreur ou alors euh, vous n'êtes plus, euh, vous ne voulez plus faire le retrait, cliquez simplement sur cancel pour annuler le, le la demande. Voilà. Et Global Investment Trading n'est pas responsable en cas de perte d'argent due aux mauvaises informations que vous avez fournies. Donc, il est très important vraiment de vérifier vos informations de retrait avant de valider les transactions, de vérifier que les les voilà les, les données que vous avez renseignées sont vraiment les vôtres ou sont correctes. Donc, montant LMC, bon, moi, je vais tester 2000. Okay. Voilà. Et un LMC égale à 1$, dollar Voilà. Ici, paiement, méthode de paiement, je vais choisir Orange Money. Attendez que j'aille d'abord vérifier si mon Orange Money est bien configuré. Ah oui, je pense que j'avais bien configuré Orange Money. Donc, Orange Money. Ok, donc voilà. Je me rassurais déjà que mes informations étaient correctes. Voilà, moi je vais faire un retrait par Orange money de 2000 dollars. La valeur est de 550 lorsqu'on fait les transactions par Orange money et de 600 lorsqu'on fait les transactions via compte bancaire, donc virement bancaire ou alors carte Visa liée à mal. Donc voilà, je vais valider. Donc, vous cliquez sur I read and accept the policy. Voilà, acceptez le policy pour que les retraits s'activent. Et cliquez sur retrait. Euh, monthly limit has exceeded. Ok, ça tombe bien quand ça tombe comme Parce que ça, le message est là. Sachez qu'il y a les frais de 4% qui sont appliqués lorsque vous lancez vos retraits. Voilà, donc toujours prendre en compte les 4%. Donc, 4% ça fait que ça me coûte 80 dollars. Donc, ce que je peux recevoir, c'est les 2000 dollars moins 80 dollars. Okay? Donc, ce que je dois normalement renseigner ici, c'est 1920 dollars. Comme ça, pourquoi Parce que ma limite, les limites de 1600 à 25 dollars des packs, le, le maximum c'est 2000 dollars. Donc, faites 4% du montant que vous. vous 4% de votre maximum vous déduisez et vous mettez ici le reliquat c'est voilà je vais choisir Orange Money je mets Gite je valide le je donne accepte et je clique sur retrait normalement ça devrait passer ok donc voilà et voilà vos informations qu'on vous demande de confirmer le code de vérification ici c'est mon code de Gite Authenticator pour ceux-là qui ne savent pas comment installer JIT Authenticator, juste laissez un commentaire et voilà, je pourrais vous faire une vidéo. Si vous avez besoin d'une vidéo dessus, laissez-moi juste un commentaire pour me demander la vidéo sur comment utiliser JIT Authenticator pour ces transactions. Donc, je vais mettre mon code JIT ici. Euh, voilà, c'est sur mon téléphone. Voilà. Et quand vous cliquez sur Confirme, sachez que l'opération n'est pas réversible. Rassurez-vous que les informations sont correctes. Ok, donc je valide, good job, donc mon retrait a été validé, c'est-à-dire pris en compte, donc en cours de traitement. Et voilà, on va juste attendre que ce retrait soit traité par GIT. Donc, les amis, je pense que là, vous avez vous savez maintenant comment faire le retrait dans la version LIEP 2.0. Je rappelle encore, le solde pris en compte, c'est celui de la, du LMC Swap. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à vos fioles, à vos équipes, Voilà pour que tout le monde sache être indépendant et faire des transactions par lui-même. Ok, comme vous pouvez le constater, la transaction, euh, mon retrait a été pris en compte et le statut est à processer. Donc, euh, c'est tellement dans la prochaine vidéo, je vous dirai combien de temps ça a mis pour que ma transaction soit validée. Donc, voilà, euh, il faut nous suivre pour comprendre certainement. Donc, <rire> c'est vrai, c'est compliqué, mais bon, on, sert le, on se sert, on sert le cœur et puis voilà, on attend. Donc, voilà les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao